Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire passer un bon moment magique en ma compagnie. Aujourd'hui, je vous propose de la magie simple, directe, pour accompagner vos vacances d'été. Veuillez noter que je travaille actuellement sur une routine de magie qui vous sera présentée très prochainement. Cet effet m'a été recommandé par mon ami Yannick Magique, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Maintenant, place à la magie. Je vais utiliser un jeu de 52 cartes. Et pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin d'un spectateur qui va me choisir quatre cartes donc la première carte la seconde la troisième et enfin la quatrième alors laissez moi vous les présenter je ne sais pas si à la caméra on les voit bien c'est bon attendez j'ouvre je, je bien on est, quel, on est nickel là ouais c'est bon d'ailleurs je vais vous les remontrer séparément ça sera plus simple donc nous avons le 3 de pique, le 6 de cœur, le 3 de cœur et enfin le 6 de trèfle. 6 de trèfle que je vais dire que c'est une carte très très magique par rapport aux 3 autres que je vais laisser d'ailleurs sur la table pour le moment. Alors si je dis que le 6 de trèfle est une carte magique c'est parce que cette carte a une faculté que les autres n'ont pas. Celle-ci a une faculté très simple, elle est capable de transformer les autres. 4 as c'est déjà pas si mal alors comme nous avons quatre as automatiquement il faut accompagner cet effet avec un effet très magique et eh oui alors ce que je vous propose c'est très simple j'invite le spectateur tout sainement tout simplement à placer quatre paquets sur chaque as donc il est invité à faire ça tranquillement. Une fois que c'est fait, je lui propose d'insérer simplement sa carte, du moins le premier as, à peu près dans le milieu du jeu. Et très nettement je referme. L'as n'est plus visible. Pour le second As, l'as de carreau, alors je vous montre bien, il hein, n'y a pas d'as de contrôler. D'accord. Pour le second As, l'as de carreau, lui. Simplement, je le coupe, je le perds très nettement dans le jeu. Pas d'As de contrôler sur le dessus, très très important. Pour le troisième As, l'As de cœur, lui, je vous montre toujours que tout est, tout est clair. Pour le troisième As, l'As de cœur, lui, pareil, on fait des couples, de multiples coupes afin de bien perdre les As dans le jeu et c'est ça le but de l'opération. Quant au dernier, le l'as de pique, lui, je vais faire quelque chose de plus aérien, de plus direct. Simplement en passant, l'as de pique disparaît. Pour vous, tout est clair Alors, je continue. Pas as dessous. Pas d'as dessus. Et là, je vais vous montrer comment les tricheurs professionnels maîtrisent le contrôle des cartes. Simplement en feuillant le jeu. Ils arrivent à sentir les cartes. Et là, en coupant nous avons le l'as de cœur qui vient d'apparaître vous voyez comment ils font c'est dingue hein pas d'as sur le dessus toujours pas d'as sur le dessous mais pourtant en effeuillant par la sensation, en coupant ils arrivent à contrôler le deuxième as, ici l'as de cœur. alors ils peuvent le faire visuellement ils peuvent très bien le faire face en l'air c'est pareil, regardez simplement en effeuillant, ah je pense avoir quelque chose et là, l'as de pique. Il nous reste euh, bah, l'as de trèfle. Pas d'as dessous. Pas d'as dessus. Pareil. Contrôle. Et là, miracle, l'as de trèfle. Ah non. Pas l'as de trèfle. Le 7 de trèfle. D'accord. Pique, cœur, carreau, trèfle. Bah, c'est déjà du trèfle, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, tenez... On est dans un tour de magie, ça serait, pas, ça serait amusant de, de, de dire tiens par exemple c'est un 7, on compte 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7, et là ce qui serait fort c'est que la 7ème carte eh c'est l'as de 13.